un projet pour mal, De loin ou de près, je vais donner et je vais prêter main forte donc, à, à ce projet. D'une part, d'autre part, vous savez que nous sommes marseillais de cœur, mes d'esprit. Tout ce qui est relatif à Marseille, nous sommes là. Tout ce qui pouvait avancer Marseille, on est là. Nous avons créé ici Cassav euh, lorsqu'on était jeunes. Personne ne nous a suivis, Marseille, Cassav est devenu le numéro un mondial. Et tant et tant d'autres choses. Aujourd'hui, je me suis dit, vis la position, la petite position que la mis à Marseille, tant qu'on peut pousser les associations, tant qu'on peut pousser les événements, tant qu'on peut pousser tout ce qui est bon pour Marseille, on va le faire. Là, je suis là de me convoquer pour n'importe quoi, je viendrai avec vous. S'il y a des portes à ouvrir, à faire pousser, à aider, on fera en sorte de pousser eh bien écoutez, euh, vraiment merci pour, voilà. voir, euh, pour ce, ce petit message qui, qui nous a droit voilà, Vous avez mon, mon, mon nom, mon prénom mon adresse, c'est pas difficile Mairie de Marseille, ça arrive <rire> <rire> et on fera tout ce qu'on pourra pour donner le coup Super. Pour merci. Marseille tout... 2013 Ah Marseille 2013 c'est un peu plus compliqué nous y sommes tous <rire> sans y être <rire> nous sommes tous concernés mais nous ne sommes pas encore convoqués <rire> on attend tous avec impatience mais bon, attendons D'accord. Voilà, Marseille 2013, c'est l'affaire de tout le monde. Oui. C'est notre affaire, c'est l'affaire de tout le monde. Et puis vous pouvez même voir si vous pouvez être inscrit dans la machine de 2013. Et oui, tout à fait. Et puis qui a, voilà. qu a connu un certain nombre de, de remue-ménages ces derniers euh... temps. Et comme on dit, le remue-ménage fait du ménage. Il y a du ménage en ce moment. <rire> Donc je vous souhaite de bon courage et je vous demande d'y aller. Eh ben avec plaisir. Tchin tchin. Merci. Merci officielle bon. à côté de l'autre elle, elle est efficace Béatrice <rire> est très très, non, non, très, non, très, non, très efficace une... merci Anne voilà et avec, et Milda, des hein, avec des des des deux, deux j'aimerais <rire> <être> vraiment <rire> <rire> avec moi il faudrait qu'on fasse de... une voilà, photo de l'équipe on, on m'a présenté quand même je ne faire tout ça voilà voilà